L'avance, en fait, c'est ce qu'on appelle euh, les sourdoués, les gens qui ont, euh, donc, par établissement avec euh, les tests, le waste, puis le risk, euh, un QI de plus de 130. Bonjour, je suis Mathilde, apicultrice ou pour certains facilitateur de bonheur. Dans ce podcast Travailler autrement, nous allons à la rencontre d'hommes et de femmes qui nous ont montré que tout était possible. Avec une même aspiration, le bonheur au travail. Découvrez des parcours atypiques, inspirants et indispensables pour construire le monde de demain. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Cindy Lamontagne, apicultrice. Elle cultive le bonheur en entreprise via des solutions concrètes sur mesure, en considérant les besoins et les envies des employés, en favorisant entre autres la neuro-inclusion. Nous allons voir que les gens neuroatypiques sont une véritable force si on leur donne l'opportunité d'ouvrir leurs ailes. Et nous allons poser la question quelles actions peut mettre en place l'entreprise pour intégrer ces talents atypiques Bonjour Cindy, merci de me recevoir dans ce café anti-café à Montréal. Toi tu es apicultrice et tu t'intéresses à ce qu'est le bonheur au travail notamment par rapport aux profils neuroatypiques. Et ben moi j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ces profils-là En fait, euh, j'ai commencé une Cultura coaching, en fait, a commencé en, ses opérations en janvier 2019 parce que euh, après deux expériences complètement affreuses en entreprise, où ce que j'ai vraiment vécu, c'était quoi, là, de se faire juger pour sa neurodifférence. Euh, j'ai décidé de partir ma propre compagnie parce que je me dis que en ce moment dans le milieu du travail, on a vraiment, un, on a quelque chose à faire à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui doit changer. Euh, si, mettons, je regarde par rapport à mon parcours à moi, dans le fond, moi, j'ai appris mon diagnostic, ben, en fait, le, la douance n'est pas un diagnostic en soi, mais, euh, mais bien, un établissement de fait, donc, euh, j'ai appris ça que j'avais, je composais avec la douance quand mon fils a eu son propre, euh, son propre établissement de fait, donc, c'est un neuropsychologue qui m'a dit que je peut-être à aller consulter pour mon petit. Ce que j'ai fait, effectivement, bon, j'ai de la douance aussi, puis ça, dans le fond, euh, aussi, c'est que, ce que j'ai vu, c'est que, moi, mon diagnostic n'était pas exact non plus parce que plus que ça allait, plus que je trouvais que c'était bizarre, j'avais des, des pertes de focus, euh, je, il y a des choses, ça me prenait trop de temps à réaliser, puis je ne comprenais pas. Puis, j'ai d'aller voir une clinique au niveau neuropsychologique, ce qui était beaucoup plus poussé au niveau de la neurodiversité, puis c'est là que le deuxième, en fait, le diagnostic est tombé, que j'avais aussi un TDRH. Donc, euh, ce que je devenais, c'était ce qu'on appelle un « twice exceptionality ». C'est une… Euh, la douance est… Un TDAH. Donc euh, le mix des deux, ça ne traite pas autant que la douance et ni comme elle juste le TDAH. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est la, la, la douance? La douance, en fait, c'est ce qu'on appelle euh, les surdoués. Les gens qui ont, euh, donc, par établissement avec euh, les tests, le WISC et le WISC, euh, un, un QI de plus de 130. Pour dire qu'on a de la douance, il faut avoir un QI de plus de 130. Il y a aussi tout un parcours aussi dans euh, dans l'établissement de fait parce qu'on va voir aussi toutes les aptitudes euh, interpersonnelles. On va voir, il y a souvent, au niveau de la douance, il y a des traits très très très, très communs aussi avec l'autisme Asperger. Donc, Et qu'est-ce que tu as aperçu de différent? Parce que tu dis que tu as eu une, une expérience de travail difficile. Oui. Est-ce que c'était lié avec ton TDAH? Est-ce qu'il y avait un... Oui! Oh, oui ben En fait, c'était vraiment lié autant avec la douance que le TDAH parce que un des traits qui que ma douance peut causer peut-être problème en milieu de travail, c'est que si je prends un exemple de se faire dire des fois il y a des, des patrons qui vont dire fais ça puis pose pas de questions. Moi dans ma tête ça marche pas. Pour que j'ai une explication, faut que je cherche pourquoi je le fais. Donc mettons ça me dit, mon patron me dit fais ça mais pose pas de questions, pour moi ça fait aucun sens dans ma tête. Puis je, tant que je n'ai pas de réponse à mes questions, c'est plus fort que moi. Je vais poser des questions. Ça peut vraiment causer problème. Euh, le sentiment d'injustice aussi complètement incapable. Puis au RH, des fois on envoie souvent, mm. euh, tu sais, des fois un patron qui me dit « Ah, oh, mais trouve un moyen de renvoyer telle personne parce que me tape c'est ses nerfs. C'est arrivé des fois. Mais s'il n'y a pas de raison logique, pour moi, dans ma tête, ça ne marche pas. D'accord. Donc toi, tu t'es rendu compte face à ça, là, tu un diagnostic. Ce que tu me racontes, c'est que tu es dans une expérience professionnelle difficile. Et là, tu es diagnostiqué donc à 30 ans. C'est ce oui. plutôt tard. Enfin... Oui. Donc, une connaissance de toi où c'est comme waouh, wow. tu, tu, tu comprends enfin ce que tu as et tu te dis mais il faut aider ces personnes qui sont comme moi, qui sont en difficulté dans l'entreprise. Il y en a beaucoup. Donc moi, au début j'ai juste pensé, ok bon la douance, comment qu on traite ça? Puis là je me suis renseignée, puis renseignée, puis je me suis mis à lire, puis à lire sur le sujet. Puis comment qu'on qu interagit? Comment que... Parce que le feeling de ne pas fiter nulle part est tellement fort donc, tu te sens vraiment rejetée, en fait, tu sens... Oui, parce que les gens ne comprennent pas nécessairement. Parce qu'au niveau de la danse il y a soit une hypersensibilité qui vient souvent avec. C'est pas... J'ai juste le terme anglais, c'est pas mandatory d'être hypersensible quand on a la douance, mais c'est très, très, très, très fréquent. Mm -hmm. Donc, il y a l'hypersensibilité, ça peut être euh, autant olfactif, euh, sensoriel, tactile, auditif. Tu sais, un, un bureau fermé, pas de fenêtre, juste avec des néons, ça me rend complètement folle, ça me donne des migraines, c'est vraiment physiologique. Et puis, même chose, j'ai l'odeur surdéveloppé aussi. Donc, des odeurs euh, trop présentes, ça peut être difficile aussi. Qu'est-ce que tu invites à faire là Parce que toi, tu, tu as pu déceler euh, mm -hmm. ben, ton parcours, est-ce que tu avais Donc, maintenant, tu as une meilleure connaissance de toi. Mm -hmm. Donc, euh, si tu es un futur recruteur, maintenant, tu es à ton compte et tu vas nous dire ce que tu fais. Mais, euh, donc, tu sais comment, tu sais que tu ne vas pas te retrouver si tu vois que le bureau est dans une salle, comme tu l'as évoqué, sans fenêtre, avec des néons. Tu vas dire non tout de suite, mais quand on a une méconnaissance de son soi et on, on est plutôt en train de subir, mmh. on ne réalise pas vraiment. Donc, et qu'est-ce que tu conseilles donc déjà pour les personnes euh, voilà, qui s'interrogent et pour les gestionnaires aussi qui, des fois, ne le savent pas que cette personne a ça. Comment, comment on fait avec tout ça? Mais Je pense qu'il y a deux aspects, parce que quelqu'un qui se doute ou qui apprend qu'il a une neuroatypie, c'est difficile au début. C'est difficile ouais. parce qu'on se dit... OK, j'ai toujours pensé, que, surtout quand on l'a tardivement, on se dit, OK, j'ai toujours pensé que j'étais d'une façon, finalement, j'étais pas comme ça. Tu sais, le meilleur exemple que je peux donner, c'est que moi, dans ma tête, la perception que j'avais de la réussite sociale était de toujours être une mère exemplaire, de toujours être on top of, of my things, de, de, que mes enfants étaient toujours parfaits, que mes enfants, aient, que ma maison était toujours propre, qu'on me fait manger par terre, euh, que j'excellais dans mon travail, j'excellais partout, à l'université, et tout, et tout. Mais je me suis mis à terre. Parce qu'à un certain moment donné, l'anxiété a pris le dessus. Euh, Puis tu sais, dans ma tête aussi, la réussite, c'était d'être toujours parfaitement habillée, toujours parfaitement maquillée, toujours parfaite, parfaite, parfaite, parfaite, parfaite partout. Tu t'es mis en idéal et, et ça t'a bien goûtée en fait. Ben non, parce que ça, avec le diagnostic, il y a eu un processus, mais en trois ans, euh, bientôt quatre, ce que j'ai appris, c'est que j'ai le droit de ne pas vouloir aimer ça, porter des vestons même si dans certains camps professionnels, ben c'est obligatoire. Mais moi, les vestons, je me sens étouffée là-dedans, mais j'ai le droit de ne pas vouloir les porter, puis c'est correct. Puis pas, ça ne fait pas moins que ma compétence est moins valable à cause mmh. de ça. Puis dans les deux dernières expériences que j'ai eues, euh, moi, il y a quelque chose en ce moment, là, tu parlais des recruteurs, le mode de recrutement classique aujourd'hui m'horripile. Je déteste le recrutement tel qu'il est aujourd'hui parce qu'on ne prend pas en compte que c'est des humains qu'on parle. Mmh. On ne prend pas en compte que les humains qu'on a en face de nous peuvent avoir des grandes forces, puis que si on ne leur permet pas de les exploiter. Ben de un, on va les éteindre, puis de deux, mais ben pourquoi on les embauche au final si c'est pour essayer de rentrer dans un moule Combien de gens vont dire en entrevue ah ben moi je suis autiste Tu sais qu'ils vont le dire avec fierté parce que oui il y a des forces qui viennent avec l'autisme, oui il y a des forces qui viennent avec la douance, oui il y a des forces qui viennent avec le TDAH. Ouais ils ont peur d'être. Euh... Ben si on parle juste mettons des euh, des limite les perceptions qu'on a. Tu sais, quand on pense à quelqu'un de TDAH, on pense à quelqu'un qui va jumper partout, qui a des verres dans le derrière puis qui ne s'arrête pas. Mais outre ça, il y a des solutions qu'on peut mettre en entreprise. Euh, un exemple concret que j'utilise souvent, j'avais eu à un moment donné un, un comptable qui était TDAH. Euh, L'employé, j'ai fait, le gestionnaire voulait le renvoyer parce qu'il tapait ses nerfs de ses collègues parce qu'il dromait sur son bureau. Fait que ça faisait du bruit, c'était fatigant, les gens trouvaient ça gossant, ça ne marchait pas. Puis, le gestionnaire a essayé plein d'affaires, mais ce n'était pas des choses adaptées non plus. Puis, le gestionnaire connaissait pas c'était quoi le TDAH. Euh, puis, on sait que, dans mettons, dans un bureau de comptable, c'est souvent très beige en général. Donc, c'est euh, souvent des gens très studieux, très analytiques, très, euh, très cartésiens aussi. Mmh. Donc, un TDAH qui, qui puis cette personne-là avait une faculté de trouver les erreurs dans des états de compte, c'était hallucinant. Quand le, le directeur il est venu me voir, on me dit écoute, ça ne marchera pas avec cet employé-là. <coughs> il tape ses mains de ses collègues, ça ne fonctionne pas. Euh, C'est OK. C'est -ce quoi, vous avez essayé d'or? Mais il me dit bon, essayez telle affaire, telle affaire, puis ça ne marche pas. Je dis, OK, est-ce que tu me laisses deux semaines Laisse-moi carte blanche, puis deux semaines. Puis si ça ne marche pas, puis ce moment-là, c'était vraiment un petit peu audacieux, puis j'ai dit pis, si ça ne marche pas, je te trouve la feuille dans l'article de loi, puis je m'arrange de faire ce que tu me demandes. Mais laisse-moi essayer. Comme de fait, il me dit gars, il dit correct. Parce que pendant quasiment huit ans, j'étais dans une entreprise où ce que j'ai été acceptée ou ce que j'ai été. Donc, j'ai jamais réalisé l'ampleur de ce qui se passait sur le marché du travail, parce que j'étais vraiment dans de la ouate. Puis, euh, comme de fait, le, le comptable en question, on avait remplacé sa chaise par un ballon de du gym dans le fond. Euh, donc, il pouvait bancer sur son ballon. Puis, on avait instauré aussi la méthode Pomodoro. La technique Pomodoro est une technique de gestion du temps développée par Francesco Cirillo. À la fin des années 1980. Cette méthode se base sur l'usage d'un minuteur permettant de respecter des périodes de 20 minutes appelées pomodori, qui signifie en italien tomate. Alors je vous le recommande notamment si vous n'arrivez pas à compléter vos nombreux travaux en attente. Donc à chacun travailler, il se levait 10 minutes. Chacun travailler, il se levait 10 minutes. Il allait marcher. Fait que juste ça, puis tu sais, c'est sûr qu'il avait été voir aussi au niveau d'une certaine médication, voir s'il y avait besoin. Euh, donc, on avait pris des arrangements aussi avec euh, les médecins, avec les assurances et tout. Puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'y a même pas eu besoin d'une grosse médication. Il y a eu un petit réajustement juste pour dire, mais c'était vraiment minime. Mais juste le fait d'avoir changé sa chaise pour un ballon, puis d'avoir instauré la méthode Pomodoro, de, de lui permettre de se dégourdir les jambes à chaque chaque heure, ça va instaurer d'une façon que, au lieu de taper sur son bureau avec ses crayons, puis de faire du drum sur son bureau pour booster son énergie, ben, il brandissait son sous son ballon, fait que ça faisait un bruit blanc. C'était plus agressant pour les gens. Les gens se sont adaptés au bruit. Et en fait, on, ce que tu veux dire, c'est que des personnes qui ont un talent, qui ont Même un si. talent qui est précieux, mais qu'aujourd'hui, souvent, ils sont rejetés à la fois dans le cadre Même de, si. de l'entreprise, alors que ça pourrait être quelque chose, une source euh, ben, très importante. Mais il faut juste repenser le cadre, euh, les observer et voir euh, ben, comment absolument. on fait pour euh, être tous ensemble, travailler avec tout le monde, avec Même ces si. différences et savoir comment on peut... Aujourd'hui, peut-être c'est l'entreprise de demain. Comment on fait à, pour être soi-même et puis avec cette connaissance des neurosciences pour mm -hmm. pouvoir adapter tous les profils pour aller dans la même direction? Ben absolument. Puis moi, j'utilise tout le temps une analogie vraiment précise de, tu sais, les gens neurotypiques et les gens neurotypiques c'est comme deux prises électriques. Tu as la prise américaine, tu as la prise européenne. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, tu sais, parce que les deux, euh, les deux prises sont différentes. Tu en as pas une qui est meilleure que l'autre. Tu as pas une qui est plus valable que l'autre, les deux amènent l'électricité du point A au point B. Sauf que pour que ça fonctionne ensemble, tu as besoin d'un adapteur. L'adapteur la, en milieu de travail, c'est souvent la flexibilité puis l'ouverture d'esprit. Moi, je voulais te poser la question. Ton rôle, c'est un, nou un nouveau métier qu'on entend, mm -hmm. la apicultrice ou responsable du bonheur. Quelle est l'importance mm -hmm. de ton rôle? Au niveau de l'apicultrice, ça, ça part de loin. De, souvent en entreprise, du plus loin, je me souviens, quand j'ai commencé en RH, on me disait que je mettais du bonheur partout où je passais. Ça à partir de là, mais sauf qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que d'instaurer le bonheur en entreprise, des fois, c'est plus compliqué qu'il y en a l'air. Ouais. Comment tu fais pour instaurer le bonheur? Il faut s'assurer d'une belle cohésion avec les gestionnaires. Pis, moi, mon, mon opinion personnelle est que n'importe quel CHO, Chief Happiness Officer, peut être RH, mais pas l'inverse. Ce n'est pas n'importe quel RH qui peut être ici Parce que ça prend vraiment une volonté de vouloir changer les choses. Ça prend une volonté d'avoir l'humain à cœur. Puis je ne sais pas que les, les RH n'ont pas l'humain à cœur. Mais les RH, encore là, moi je trouve qu'il y a trois profils différents. Tu as mmh. ceux qui veulent changer les choses, qui ont l'humain au centre des préoccupations. Tu as celles qui sont.. Celles et ceux qui sont très analytiques qui sont plus stratégiques. Puis je pense que ces deux profils-là se complètent extrêmement bien et sont nécessaires au sein de le département RH. Puis tu as probablement l'autre personne qui est allée en RH parce que soit qu'elle n'est pas rentrée en droit ou parce que le bac est un peu niaiseux à faire. Les deux premiers profils sont essentiels. Le troisième, ben, c'est souvent les autres qui font que euh, notre profession souffre parce que ça… Parce que le moteur, en fait, vraiment, ce, ce que en j'entends moi du métier de apicultrice, c'est euh, bah, de réveiller un petit peu les talents, de oui. pouvoir les mettre dans un oh. bon environnement pour qu'il y ait effectivement une cohésion d'équipe, pour qu'on y aille dans la même direction. Parce qu'effectivement, on a tous nos différences. Mm -hmm. À l'époque, le monde d'entreprise, on a demandé d'être mm -hmm. des exécutants, des, des, des oh, employés, en fait. Aujourd'hui, on, on veut plus des collaborateurs, quelqu'un qui apporte. Exactement. Mais effectivement, en fonction de l'environnement, et on se rend compte qu'on est tous euh, voilà, on est des êtres humains avec des, des, des talents différents. Mm -hmm. Et si toi, tu arrives à être le facilitateur d'observer et de mettre la personne à la bonne place mais là elle... c'est assez de, magique on déclenche la magie à ce mmh. moment-là c'est ça qui est intéressant c'est de voir tu sais, comme apicultrice dans le fond c'est d'être capable de de voir le potentiel des gens de pouvoir dire au gestionnaire regarde ton tel employé a telle force as tu pensé à lui donner plus de responsabilité dans quelque chose qui excelle dans quelque chose qui est bon comment on fait pour faire appel à toi alors ce que là maintenant tu as là je t'en ouais. mon compte oui ouais, tu es là, à ton compte là je t'en ouais. mon compte euh... Et, euh... Par exemple, je, je, je veux recruter, puis la personne me dit qu'elle a un profil neuroatypique, et puis moi, je ne sais, je sais pas comment euh, dealer, euh, ou en tout cas, euh, je n'ai pas de connaissances sur euh, ce domaine-là. Euh, je t'appelle. Enfin, comment ça se passe? Bien, en fait, moi, je propose toujours pour décommencer un appel d'écouverte, pour voir c'est quoi les besoins, c'est quoi qui se passe en entreprise et tout. Euh, suite à ça, ce que je préconise beaucoup, C'est un diagnostic. Un diagnostic de la situation au niveau des employés à l'interne, euh, ce n'est pas nécessairement un diagnostic organisationnel au sens propre parce que je regarde tous les processus et tout. Je vais les regarder, oui, parce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se fait. Donc, j'ai besoin d'avoir un bon survol, un bon, un bon pouls de ce qui se passe à l'interne. Puis, à ce moment-là, euh, c'est de voir c'est quoi le besoin en formation. Il y a des entreprises aussi qui peuvent complètement juste acheter la formation parce qu'ils savent exactement qu'est-ce qui se passe à l'interne. Leur RH ont fait déjà leur enquête et tout, donc il euh, y a autant la, la formule lunch and learn, il y a la demi-journée, le deux jours, il y a la formation sur mesure aussi, où que maintenant je peux expliquer tout, tout, tout, tout, tout, comment les inclure. Il y a des, y on peut faire des ateliers, on peut faire, tout se fait, à ce que l'entreprise veut décider. Justement, j'étais avec mon associé puis on ouvre ça, euh, d'ici le mois de mars, on ouvre une filière, une, une, pas une filière, une filiale de Cultura. Euh, parce que le Cultura va changer pour devenir le groupe Cultura, parce qu'on va ouvrir une agence justement de placement d'employés neuroatypiques. Okay. Donc, euh, vraiment, ce qu'on va faire, c'est que tous les employés qui peuvent. Tu la façon qu'on veut apporter ça à l'entreprise, c'est les forces. C'est de dire à l'entreprise écoute, toi, est en pénurie de main-d'œuvre. C'est quoi as besoin? Parce que moi, j'ai des employés qui ont des forces hallucinantes, puis. Oui, ça va te demander de la flexibilité parce que moi, je ne veux pas les rendre malheureux. Je ne veux pas les faire rentrer dans une boîte parce que ce n'est pas là-dedans qu'ils se sentent à l'aise. si toi, tu es prête à embarquer dans ce processus-là, moi, je vais t'accompagner comme consultante. Là, on est déjà en démarche avec Emploi Québec justement pour tout euh, ce qui est les subventions parce que malheureusement, au niveau de la neuroatypie, il faut que ça soit considéré comme un handicap. Comment tu verrais le recrutement de demain avec… Euh... Humain. Je le verrais humain parce qu'il y, y a plusieurs entreprises qui font de plus en plus euh, d'innovation au sens du recrutement. T'sais, je prends juste à l'école du recrutement de Sandrine c'est Ça, c'est... Qu'est-ce que tu appelles un recrutement humain? Un recrutement humain, c'est de peut-être pas mettre la personne en contexte euh, d'interrogation. On veut apprendre à connaître c'est qui l'humain. On ne veut pas juste savoir ses compétences, on le voit sur le CV. Mm. Donc, un recrutement humain, c'est de dire, « Bon, ben, écoute, viens prendre un café, on va discuter. » moi toi qu'est ce qu'à terme qu'est ce qui t'allure donc en fait ça t'invite vraiment la rh au lieu d'être derrière des, des cases ou des tableaux oh, excel oui, à vrai, cocher à vraiment rencontrer ben, la personne l'âme humain, humain avec qui est ce qu'on a envie de travailler avec cette personne oui. est ce qu'on pense que cette personne va pouvoir développer ses talents puis apprendre davantage et, et grandir avec nous ben oui, parce que le but, que, en tout cas, moi, dans ma perception des RH, là, quand on veut un nouvel, un nouvel employé, on veut quelqu'un qui va être capable de s'arrimer à l'équipe, qui va fonctionner en synergie avec nous, puis qui va aider à propulser l'entreprise. C'est le win-win. C'est où ce que l'employé peut se développer, peut se réaliser, va triper, puis qu'en même temps, ça va profiter à l'entreprise. Oui, puis effectivement, si c'est dans une discussion, euh, par exemple, comme tu as dit, dans un, dans un lieu comme un café, etc., mm -hmm. On invite à l'échange et plus on invite dans un échange transparent, plus on connaît la personne. Mais oui! Alors que si on est sur une forme assez rigide, en fait, d'entretien classique... Les gens sont sur leur garde, ils sont, se protègent. Euh, souvent, comme tu disais exactement, ils vont être appelés à mentir parce qu'ils ne veulent pas mal paraître. Tu sais, combien de fois j'ai vu des entrevues, trois personnes comptent de, devant la personne. C'est limite de l'intimidation, là Donc, toi, c'est... atypique, de prendre des moyens pour nous aussi, mieux s'intégrer. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais camoufler, qu'on ne pourra jamais régler. Mais il y a des outils qu'on peut utiliser pour nous aussi, mieux s'inclure. Est-ce que tu est as des choses que tu voulais rajouter ou quelque chose que tu veux sensibiliser? Au niveau de la direction des comptables, des entreprises, de ceux qui prennent les prises de décision, de peut-être arrêter de penser de prime abord avec un chiffre. Parce que souvent, ce qu'on sait, c'est que les preneurs de décision en entreprise, c'est souvent les directeurs d'entreprise, directrices, souvent les comptables, les contrôleurs. C'est très correct parce que c'est eux autres qui tiennent les cordons de la bourse et c'est bien correct. Parce que je pense que les RH, on n'a pas toute cette faculté-là, mais vraiment pas. Mais par contre, regardez pas juste les chiffres. Donc, ça c'est une invitation à faire confiance des talents de chacun. Les RH, ils ont une intelligence voilà. émotionnelle. Ils vont savoir recruter les meilleures personnes pour l'équipe. Faire confiance. Faire confiance. Un comptable, il sera mieux chiffré. Enfin, en tout cas, ça faire prend son une travail. Belle alliance. Ça prend une belle alliance entre les Chacun RH. reste dans son rôle, en tout cas, oui. le respect de son rôle et la confiance que euh, le talent de chacun... Euh, oh, les, honnêtement, quand les RH travaillent en synergie avec, les, avec euh, le département de la comptabilité, il y a une magie qui s'opère parce que chacun apporte la connaissance, l'expertise, puis les deux ensemble, quand ils ne sont pas un contre l'autre, mais qui travaillent bien ensemble, ça fait... c'est fou. Donc, c'est une invitation à faire confiance. Ah oui, de pas De ne pas aller dans un poste auquel on n'a pas les connaissances. Faites confiance à vos gens. Donnez-leur la chance d'être qui ils sont. Juste ça, là, ça peut donner des surprises là hallucinantes, puis ça peut aider. À... On peut découvrir des talents qu'on ne pensait même pas avoir à l'intérieur. Tu sais, euh, vraiment, c'est mutuel, une relation de travail fructueuse. C'est du donnant-donnant des deux côtés. Pas un plus que l'autre. et eh bien, écoute, merci, c'était passionnant. À toi. Recruter un responsable du bonheur ou un apiculteur, ça peut créer de la magie non, dans l'entreprise C'est un rôle magique. Une mmh. apicultrice ou un apiculteur, ça, ça crée de la magie. Puis... Et ça révèle des talents. Ah, oh, c'est indispensable, à mon avis. Bah, merci beaucoup. Merci, Mathieu À très bientôt. <rire> Un grand merci à vous tous pour votre écoute. Merci à Cindy Lamontagne pour son témoignage et sa vision pétillante de l'humain en entreprise. Un grand merci à Patrimoine Rage pour la publication et la distribution de cet épisode. Merci également à Asdine Hakif pour le montage. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement pour des nouveaux partages sur le concept du bonheur au travail. Et vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur toutes les plateformes de podcast. Bye bye